Oh, salut, je suis le Père Noël Euh, Noël, c'est fini, monsieur. Ouais, mais je suis quand même le Père Noël Sérieusement Eh, pourquoi c'est quoi ce bordel, là Pourquoi y'a des animaux partout Oh, c'est ce, pour moi cest ce, ce, sais pas, c'est qui qui a foutu ces animaux <coughs> Je suis un peu vieux, donc... Non, mais c'est bon, je veux chanter en chant Voilà. Oh là! Oh, il y a une icône là-bas! Je vais la monter! Oh. Il semble qu'il y a des trucs chelous qui se passent derrière, ok? Ok! Il y a même un dinosaure ici! Une girafe! et une girafe, là-bas. Eh, ben non, en fait, j'ai pas cette voix-là, en fait. J'ai celle-là. Mais, j'ai modifié ma voix. Bonjour, monsieur l'officier. Oh, bonjour, Père Noël. Oh, vous étiez pas sage, hier soir. Ah oh, oui. Tu n'auras pas de cadeau, du coup. Exactement. Euh, vous avez fait quoi, votre voix? Je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait. Je sais pas, la je... nuit. Arrêtez, je vous vois venir, là, avec votre nuit, là. Ah, si, oui, si, vous avez raison, c'est la Eh, monsieur le bandit, comment vous savez, vous, vous avez pas de prêchage? Waouh, ouais, je sais, je suis pas de prêchage. Ok, c'est bien de vous savoir. <rire> c'est comme ça qu'on a vu, Non, je crois pas, non. Bah ouais, vous êtes chien, madame? Sinon, vous n'avez pas froid, vous? Ah euh, bah si, il est froid justement, c'est pour ça qu'il s'est est cette année Bonjour monsieur le fantôme oh, Fantôme, c'est pas Halloween, c'est pas Noël non plus Ah ouais, vous avez raison <rire> Bonjour monsieur le singe Oui, je sais que tu peux pas me parler normalement, le singe Voilà ouais. ouais. oh, je Comment je veux rouler, moi je veux la moto. Je prends la moto. Oh excusez-moi monsieur. Oh, les cornes. Et les chevaux. Je vais pas les écraser. Il y a mon traîneau là. Juste là. Mon traîneau. Mon traîneau. Mon traîneau. traîneau. Je vais pas voler avec. Okay ah, cool, ah attendez Monsieur euh, Pain d'épices c'est bien ça là-bas il y a Monsieur Bigfoot <coughs> non je suis pas un Bigfoot je, je suis un singe qui parle ah ok excusez-moi Monsieur Bigfoot euh, Monsieur singe qui parle ah bon je suis encore trompé de, sur votre ouais. ah, c'est pas ah. grave Vous avez peur hein Oui j'ai peur de vous putain Vous avez parlé à la maison. Là, là. J'ai peur Monsieur le Donc là, Il qu'ils ont peur de hein. ah, moi. Je là-bas. Ah comme toi, Je suis pas méchant. Je, pense que je suis pas méchant. Personne il s'occupe ça avec du chat. De toute façon il n'y a Oh, comment toi, oh, petit chat? T'es un chat tigré. Bon, je, je te chante une chanson si tu veux. Oh, mon nom, un, quand même. Voilà, il est très content quand je suis. Il est très content quand je te chante une musique. Non. Qui qui joue avec. Ah, oh, j'ai une voiture de sport. Cool. Oh, excusez-moi! Ah, mais l'officier, Je ne les avais pas dû pendant la nuit. mais enfin, moi je sais, mais je ne sais pas comment on fait, moi. Ah, euh, moi je. Je suis le père Noël qui ne vous apporte pas de cadeaux cette année! Parce que c'est pas encore Noël! <rire> ouais, c'est déjà facile, c'est pour ça que je ne vais pas vous donner des cadeaux aujourd'hui. C'est quoi ce truc là? Attends, je conduis une, une moto de police. Oui, je, suis tombé tombé. <rire> je vous euh, ai tombé tout. Vous écraser tout. Je vais parler comme ça parce que c'est pas ma vraie voix. C'est ma vraie voix. Ah, un pied carré. Oh, pardon, c'est Oh, voilà. Ça se termine ici, je crois. Notre aventure en moto. Il n'y pas que dans la moto, parce que... Merci. <laughs>